Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter l'interview d'Éric Lancelot, directeur du foyer Jeunes Travailleurs de Morlaix, réalisé par les jeunes de la classe Relais de Morlaix. Je m'appelle Éric Lancelot, je suis directeur du foyer de Jeunes Travailleurs, hein, qui est un lieu d'hébergement temporaire pour des jeunes de 16 à 30 ans. Donc un foyer de Jeunes Travailleurs, c'est un foyer d'hébergement Hein, ici sur Morlaix on a 81 logements pour 88 places parce qu'on a des logements doubles et des appartements. Euh, grosso modo c'est un lieu qui accueille des jeunes de 16 à 30 ans qui sont en emploi, en formation, à l'école, donc scolaire ou étudiant ou en démarche d'insertion. Donc on accueille aussi des demandeurs d'emploi euh, pour rechercher leurs projets, euh, que ce soit d'emploi, de formation. Donc c'est un lieu aussi euh, au-delà de l'hébergement qui accueille, euh, qui permet aux jeunes accueillis, aux résidents, euh, d'être accompagnés par les travailleuses sociales. On a un service social euh, qui peut, pour ceux qui le souhaitent, bénéficier euh, de cet accompagnement. Donc c'est ce qu'on appelle un accompagnement euh, global, donc sur, euh, sur l'insertion, donc sur l'emploi, la formation, en lien avec la mission locale, le pôle emploi par exemple, ou les entreprises, mais c'est aussi sur le volet social, la santé, le transport, le budget, euh, le logement, euh, tout ce qui est papier, etc. Et bien euh, je dirais qu'il faut de la patience, il faut de la persévérance, et puis... Euh, c'était de l'humilité hein, puis des valeurs euh, simples d'éducation populaire puisque les foyers de jeunes travailleurs sont quand même issus d'un milieu d'éducation populaire donc sur, qui ont des valeurs basées sur l'entraide et la solidarité euh, non, c'est un métier c'est métier qui peut être parfois euh, embêtant mais c'est pas très difficile c'est un métier qui, qui est intéressant puisqu'il euh, bah, me plaît en tous les cas ce qui me permet d'être en contact avec les gens c'est ce que